Oui, bonjour monsieur Durand, Géry, votre opticien Atoll. C'est quoi ça Ah, ça reste un petit ouais. peu petit là du coup. Ouais. Atoll, vous connaissez Il recrute partout en France. On fait plein plein de choses. On a ce côté hyper important relationnel avec le client. On fait de la vente, on fait de l'informatique, on fait de l'administratif. Et tout ça, tu as été formé comment toi Alors moi j'ai suivi une formation, donc la formation okay. à l'école Atoll. Ah, il y a une école à toll Eh oui Carrément Ouais, franchement, c'était top <rire> Donc, je pensais pas qu'il y avait autant d'outils pour perdre des lunettes Ah quoi. ouais, on s'y perd au début Mais tu vois... On se rachète une lentille. Donc ça, c'est brut de brut quoi. Moi, je te choisis celle-là <rire> Je sais pas pourquoi elles m'ont tapé dans l'œil Est-ce que vous trouvez que ça me va bien